Bonjour à toi, très bienvenue au champ d'amour des oiseaux. Merci de t'intéresser à ce jeu des grands messagers. Voici une présentation pour essayer de t'en dire un petit peu plus sur ce jeu. Ici tu vois l'ensemble des cartes, il y en a 72. Il s'agit de 6 séries de 12 cartes. Tu as euh, en haut à gauche la série des élémentaux. Ensuite, à droite, la série des signes. En dessous, la série des dimensions. Donc, sur cette ligne du milieu à gauche, tu as euh, les, les grands messagers de l'eau. En dessous, tu as les grands messagers de l'air et puis les grands messagers de la terre. Alors, je vais donner les cartes en détail. Pour, euh, on va commencer avec les, les grands messagers de l'eau. Alors, pas tous les jeux mais euh, celui là en tout cas il est accompagné d'un livret pour expliquer un peu mieux les cartes et c'est un livret en pdf voilà qui est livré avec tout simplement donc ici on a l'huître et puis l'axolotl ensuite le crabe la murène la pieuvre la tortue le corail et l'anémone, les carpes, les hippocampes, les piranhas, les saumons et la baleine. Pour les grands messagers de la Terre, on a d'abord les bactéries, les lucioles, le scorpion, la grenouille, le lézard volant, l'écureuil, les loups, le cheval, le cerf, l'ours, la girafe et les éléphants. Pour les grands messagers de l'air, on a le scarabée, la coccinelle, le colibri, la libellule, le merle bleu, la chouette, le pigeon, la pie, le corbeau, le faucon, le héron et les grues. Dans la série des élémentaux, on a l'air, ensuite le vent et la tornade. Puis on a l'eau avec les courants et la pluie. On a la terre avec l'éruption et la lave. Puis on a le feu avec l'éclair et le plasma. Dans la série des signes, on a le plan, le point, la ligne, les triangles, la croix, la pyramide, le cube, la spirale, l'onde électromagnétique, le champ morphique, l'imitation. L'inversion. Et puis la sixième de toutes les séries, ici l'état cristallin, le serpent sont les dimensions, le dragon, Garuda, l'être humain, l'ange, l'étoile, Ganesh, Hathor, Vishnu, le corps unifié et le joyau. Tu peux faire absolument tous les types de tirages que tu souhaites. Avec ces cartes, elles peuvent euh, soit, euh, selon ta sensibilité, ton intuition, répondre à des questions directes ou être en, arriver en complément avec d'autres jeux pour répondre à certaines questions. Voilà, j'espère que ce petit aperçu euh, t'aura donné euh, suffisamment d'éléments pour te faire une idée. Si jamais tu as une question, n'hésite pas à me contacter au champ d'amour gmail. Voilà, gros bisous Merci, merci pour tout